Bonjour à tous Dans cette séquence, je vais vous présenter un petit exercice que vous devrez réaliser qui s'appelle Mes activités. Tout petit exercice. L'objectif de l'exercice, c'est de vous faire jouer avec les UI Table View Controller, les UI Navigation Controller, les UI Split View Controller, un petit peu d'appareil photo parce que réviser ça, ça ne fait jamais de mal. Il n'y a pas de UI Tab Bar Controller, mais rassurez-vous, ça viendra dans d'autres exercices dans le futur. Cet exercice est un exercice assez ancien par rapport à ce cours, hein, mais euh, il a été beaucoup enrichi pendant les MOOC et en particulier je me suis odieusement inspiré de la version présentée par un monsieur qui s'appelle Vincent Der qui avait fait une assez jolie version à l'époque. Je rajoute que vous avez des applications similaires sur Live Store, c'est pas ça qui manque, hein, les, les outils d'organisation, de rappel de tâches, de machin, etc. Et par conséquent, vous voyez, on est sur des applications qui ont euh, du sens euh, et en particulier par rapport à l'usage de ces mécanismes-là une fois n'est pas coutume, hein, comme encore une fois on va expérimenter les UiSplitView qui sont plutôt un dispositif de grand terminal. Commençons par le grand terminal. Donc vous voyez ici, eh ben, j'ai euh, un titre avec une tâche par défaut. Alors on va se mettre euh, à l'horizontale parce que c'est peut-être plus naturel. Donc vous voyez qu'à l'horizontale ici, j'ai décidé que l'affichage c'était All Visible, Vous voyez que là j'ai un truc qui ressemble à un UI Controller. Je peux rajouter des tâches, je peux par exemple ici, euh, Donc, vous voyez on va jouer même avec le clavier et vous voyez je dis faire la sieste. Et vous voyez que la mise à jour se fait au moment où je tape. Vous voyez faire la sieste il a évolué à gauche au moment où je tape. D'accord, on va dire que c'est quelque chose de relativement prioritaire de faire la sieste. Et là ici aussi, vous voyez que le, le niveau de priorité, euh, il a changé. Vous voyez que si je joue, c'est fait immédiatement. Là ici, je peux ajouter une photo. Ah, on me demande l'accès à l'appareil photo. Je vais vous faire une belle photo de mon studio pour faire la sieste. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'il faille. Et puis je fais ici use photo et je suis content. Bien évidemment, je m'en vais, je reviens sur faire la sieste. Je vais me dire que ce n'est pas ça que je veux faire. Je vais faire ici tourner une vidéo. Et je suis content. Vous voyez, si j'appelle du side-by-side, side, eh bien, ça se passe bien. D'accord. Les choses sont correctement retaillées. Bon, là, ici, la photo est un peu réduite. Et puis ici, si je veux revenir à la liste des tâches, pour s'occuper des vacances et eh bien vous voyez ça se passe bien. Et puis si j'ai temps et eh bien je me retrouve avec une vision complète. Là ici on va dire que tourner une vidéo ça va aller là. Donc je vais le déplacer ici. Ça doit marcher aussi. Ces tâches là je m'en moque et puis je peux les effacer aussi de cette manière là. Voilà donc ben, pour l'instant euh, j'ai une application euh, qui fonctionne. Euh, comme je l'attends sur un grand terminal. Regardons maintenant le comportement de cette application sur petit terminal. Donc là, je la lance. Et vous voyez que ici, je suis plutôt dans une catégorie navigation view. Donc j'ai toujours euh, ben, euh, le même comportement. Hein, top, je crée ici une nouvelle tâche. Euh, ici euh, je peux, euh, euh, eh bien je vais me faire un cadeau. Je vais m'offrir un studio. D'accord, vous voyez un studio de tournage avec un beau téléphone dessus. Euh, très bien, euh, ici, euh, je peux euh, toujours faire euh, de l'édition, d'accord, euh, etc, etc. Si je tourne, eh bien, ça se passe bien. Euh, ici, encore une fois, je tape, vous voyez que euh, je suis dans une configuration de navigation de contrôleur et ici je reviens en arrière donc le comportement il ressemble beaucoup sauf que plutôt que de démarrer sur une vue euh, de détail ben, j'ai préféré là ici démarrer sur la liste. Alors faites attention il y a quelques pièges à loup D'abord sur l'interaction entre les vues sur petit terminal la mise à jour de la table view se fait lorsque la vue de détail se dépile. D'accord par contre sur Grand Terminal vous avez observé que la mise à jour de la vue de détail se fait en live, dès qu'une modification est effectuée et ça veut dire que du coup quelque part la vue de détail il doit être capable de dire des choses à la vue racine. Donc par rapport aux exemples qu'on a traités il y a une petite difficulté supplémentaire mais euh, j'ai confiance vous saurez euh, la résoudre. Au niveau de l'initialisation, il faut également différencier le cas des petits et des grands terminaux. Si vous regardez bien dans ma démonstration, je n'ai pas laissé le comportement par défaut des USB View Controller quand je suis sur un petit terminal. Je me ramène sur un navigation controller parce que je veux démarrer sur la vue, la liste et pas sur une vue de détail. D'accord Voilà. Je vous rappelle qu'il y a aussi des cas particuliers. Les iPhone machin plus, 6, 6, 6, 7, eh bien ce sont des grands terminaux. Et puis, euh, il y a également une question, vous verrez que je l'ai résolu, enfin, je l'ai résolu. La religion de l'appel a semble-t-il changé sur ce coup-là. C'est qu'à un moment, il disait que l'appel à l'appareil photo, il fallait passer par un pop-over. Maintenant, c'est toujours recommandé quand il s'agit de la bibliothèque de photos, mais quand on passe par l'appareil photo, visiblement, il ne faut pas. Donc, je ne l'ai pas fait. Alors, vous pouvez le faire bien évidemment, mais a priori, ce n'est pas ce qu'on est censé faire. Eh ben, en guise de conclusion, il y a de quoi faire, de quoi vous occuper. Vous arrachez pas trop les cheveux. Vous avez toutes les cartes en main. Les gestionnaires de tâches, je vous rappelle, sont légion dans l'Apple Store. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Il vous manque quand même la persistance. Si, entre le moment où vous quittez votre application et vous la redémarrez, vous avez tout perdu, c'est un peu gênant. Mais à ce détail-là, qui sera corrigé lorsque nous aurons vu la persistance, eh bien, il n'y a pas de problème. Bien sûr, vous pouvez enrichir l'exercice, faire encore mieux que Vincent D'air. Et vous trouverez des ressources sur la page compagnon de la séquence. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.